dans le Seigneur, c'est votre frère Philippe, depuis la RDC. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur la persévérance. Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. À ce passage nous allons essayer de voir ce quoi la persévérance pourquoi Dieu veut nous voir persévérer il y avait un roi dans la Bible hein, qui s'appelait Saül que Dieu avait choisi pour régner sur Israël et il y avait aussi un prophète à ce temps-là le prophète s'appelait Samuel et Samuel va dire à Saül avant d'aller en guerre attends-moi que je vienne pour offrir le sacrifice à Dieu même si je traîne, attends-moi. Mais il va se passer que Saül, face aux ennemis, il y a le peuple qui est en train de fuir, les ennemis qui sèment la terreur, et Samuel qui traîne, il n'arrive pas. Saül va faire lui-même le sacrifice. Il faut souligner que Saül a attendu Samuel pendant sept jours. Mais Samuel, Samuel n'est pas venu. Alors il s'est dit, bon, je veux faire moi-même. Lui-même va faire un sacrifice et au moment où il finit de faire le sacrifice, il voit Samuel arriver, et Samuel s'étonne. mais qu'est-ce que tu as fait, il va s'expliquer, oh non, vous voyez, tu traînais, le peuple fouillait, alors je devais faire ça, c'est là où Dieu va rejeter Saül parce que Saül n'a pas obéi, et Samuel va lui dire, avec Dieu l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice, c'est juste, on peut pouvoir une vie d'ensemble sur le manque de persévérance, c'est, la persévérance Dans le texte que nous venons de lire dans Ephésiens 6, 18, on est en train de dire le chrétien de Félix. Il dit il faut faire en tout temps toutes sortes de prières, mais aussi, il faut veiller à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Et nous prenons juste l'aspect de veiller à cela avec une entière persévérance. La persévérance, c'est persévérance, quoi la définition, la persévérance, c'est l'action de demeurer ferme et constant dans une manière d'être ou d'agir. C'est quand tu es en train de rester ferme et constant, tu gardes la position que tu avais prise dans une situation. Donc tu agis en restant ferme par rapport à ce que tu as dit. C'est ça ma définition. Si Dieu veut que nous puissions persévérer, si Dieu veut que nous soyons ces chrétiens pers qui persévèrent, ce fait parce que tout n'est pas rose dans la vie chrétienne. Ce n'est pas à chaque fois que tu pries en disant Amen que Dieu équipes Pour que tu puisses attendre quand Dieu va te dire, il faut persévérer. Dieu. En d'autres termes, la persévérance, dans un contexte, c'est la patience. Tu patientes. Et c'est ça quand Dieu nous demande de persévérer parce qu'il sait que. Ce n'est pas d'avoir dit, « Seigneur, je veux ceci et qu'il y a il y a tout bien. » Non, il faut attendre son temps. Il m'attend. Pour persévérer. Pourquoi persévérer? Nous persévérons, premièrement parce que la persévérance prouve combien nous avons confiance en Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de dire, « J'ai la foi, que j'ai confiance en Dieu. » Encore faut-il persévérer dans ce il ne pas de dire, je crois en Dieu, Dieu va agir. Encore faut-il persévérer en croyant que Dieu va agir jusqu'à ce qu'il agisse. Deuxièmement, la persévérance montre combien nous avons une entière dépendance de Dieu. Un peu comme Jacob qui pouvait dire à cet ange, dit, Je ne te laisserai pas partir à moins que tu m'aies béni. Seigneur, je n'arrêterai pas de prier pour ce sujet à moins que tu m'aies exaucé. Tu a pas d'autre refuge que de Persévérons dans la prière. Certaines prières, vous savez, Dieu les exauce à l'instant qu'on finit de les faire et même pendant qu'on est en train de le demander, Dieu exauce déjà. Les... Par exemple, la prière de confession. Et que vous demandez, Seigneur, je demande pardon pour mes péchés, à la seconde, Dieu vous pardonne. Comme il a dit, si seulement vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous le pardonner. Automatiquement, il vous pardonne. Ça s'exauce à la seconde. Par exemple, aussi, vous voulez partir en voyage, vous êtes en route, Seigneur, protège-moi si je vais par un fac, je vais au marché, garde-moi en route contre, contre esprit pur. Et là, Dieu exauce instantanément. Et la prière d'autorité, comme Dieu l'appelle la prière des déclarations puissantes contre les œuvres du monde des ténèbres, quand nous chassons les esprits du monde des ténèbres au nom de Jésus, ils partent instantanément. Vous voyez, il y a des prières que Dieu exauce à la seconde. Mais d'autres prières, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a d'autres prières qui prennent des heures. Il faut des heures de prière pour que Dieu exauce. Il faut peut-être le faire tout. Une... Il faut jeûner pour certains sujets. Il faut veiller pour d'autres sujets. Parfois même, il y a des, des sujets où il faut des pendant toute une journée de prière. Ou même, certains prières, on prend 30 jours dans un sujet pour, pour voient Dieu intervenir. Et là, ce n'est pas comme si on forçait Dieu d'agir dans le pas comme si c'était une formule pour forcer à Dieu pour continuer, pour contraindre Dieu. Non, non, non, on ne fait rien de tout ça. Tout ce qui compte, c'est le cœur. Il s'agit en fait de combien votre persévérance touche le cœur de Dieu pour que Dieu vous exhorte. Parce qu'il faut que votre persévérance. Touche le cœur de Dieu pour que Dieu vous exauce.